Ketun Dragon, c'est rigolo. Ah, Ketun Dragon, ça fait longtemps. Pas enfin, Dragon ou autre, hein, mais. Ah. Je me si on part pas sur. De toute façon, l'objectif, c'est de gagner les combats, de tenir ça c'est rigolo, hein. une fois qu'un serviteur allié différent a gagné des caractéristiques gagne plus un plus un jusqu'au prochain tour. Avec la cliente ça peut être pas mal, après il faut en trouver une deuxième quoi mais... On va prendre ça. Euh, salut Ponsix, à coucou Fiche, encore une fois je tiens à te remercier parce que justement avec ce type de game que tu viens de faire, j'ai appris à perdre correctement, à faire top 4 quand on doit perdre et top 1 quand on doit gagner comme tu dirais. Euh, je t'avais fait un message en arrivant à 7003 de cote alors que je stagnais à l'époque à 6002-6005. Et maintenant je suis même à 8051. Bah félicitations. Et ouais c'est ça le jeu. Tout à fait. Bah t'as bien compris. Ah. Ça c'est pas mal hein avec... Euh... Ça marche bien avec le pouvoir. Mais voilà, t'as exactement compris ce qu'il fallait, euh, qu fallait faire dans le jeu. Il faut arriver à comprendre. Ah, Ça, c'est euh, facile à dire, mais très difficile à faire. Il faut comprendre quand t'es bien et essayer de, de générer une composition top 1, top 2. Et parfois, quand t'as un early pas très fort, ben, accepter juste de faire top 4. En fait, c'est quand tu dois faire top 4 et que tu essayes de viser top 1 que là, tu fais top 8. Merci Tiboura pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Et ça c'est de l'expérience, c'est à toi de savoir, euh, ah là, ah, j'ai un bon early, je suis dans une bonne situation, allez, je vais prendre un peu plus de risques. Ou alors, euh, ah, je suis pas très bien, J'ai pas un bon early, si je tente un up un peu risqué, je risque de faire top 8, et voilà. Ça et ça non En vrai, euh, j'aime bien cette curve, elle est rigolote. Et puis ça, franchement, c'est des, des vraies bonnes cartes avec ça. Hein. Euh, J'ai jamais fait cette compo. En vrai, Tentacule, euh, Moi, avant, je le jouais... Bon, maintenant, avec les buddies, je pense que ça n'a pas trop de sens. Même Macaron, maintenant, il reste taverne 2 un peu. Mais euh, j'aimais bien Tentacule en mode 3-on-3. En fait, t'allais dans la 3, tu faisais deux achats, et en fait, tu compotais ton pouvoir, et à un moment, tu pouvais commencer à caler ton pouvoir sur des bonnes créas que t'avais envie de garder, genre des tavernes 3. Parce que C'est vrai que booster des trucs que tu vas virer mais mais là bon avec les buddies la 3-3 elle est... Je pense que c'est pas une bonne strat. Le problème c'est qu'il y a m... Murloc dans cette game c'est dommage. En vrai on peut monter des grosses créas mais bon. Les Murlocs vont nous battre. Ah. Intéressant ça. Un peu tard mais... J'ai pas envie de up Je crois que j'ai vraiment envie de faire une strat trop bizarre Genre une espèce de, G, de, de de de Chinese Mais Chinese plus 1 plus 2 Voire même plus 3 En vrai plus 3 ça existe pas mais Peut-être une Chinese plus 1 voire 2 Bon la 2 j'ai jamais faite mais Perso, perso, je ne fais jamais de plan. Je joue au feeling. Bah, il faut un équilibre des deux. Il faut avoir des automatismes, il faut avoir de la théorie. Te dire, ce personnage, il est fort avec ses races. Il est fort avec cette stratégie-là. Et après, en fonction de ce que Bob te propose, tu, tu, pars, tu pars sur ta stratégie A ou ta stratégie B, C, etc. Et tu ne peux pas jouer qu'au feeling. Il faut avoir quand même une théorie de base. C'est important. C'est la clé même. Ta compo actuelle elle a l'air incroyable avec ton buddy. Euh, ouais. Mais comme je disais, euh, ce qui va poser problème, c'est les Murlocs. Parce qu'en vrai, ça a l'air vraiment rigolo. Mais les Murlocs vont nous éventrer. C'est con, mais c'est presque une game. Où on aurait aimé avoir deux tentacules et pas une seule. Enfin, vous voyez, genre, on préférait... Je préférerais avoir deux tentacules non dorés qu'une dorée. Pour avoir un max de créa. Bon, c'est pas très grave. Donc là, on va en, en termes de mana, vous voyez, ça nous met bien. C'est 1 plus 3 plus 2. Donc ça fait 6. Et, et en plus, il nous reste un flottant. C'est ça, ça et ça. Et en vrai, lui, il va être gros. Là, on gagne nos combats et on peut up. Faut juste voir par rapport à la curve, mais... C'est très différent d'Hearthstone dans le sens où sur BG, si t'es trop dans le mal, tu vas juste essayer d'approcher un top 4. Sur Hearthstone, si t'es dans le mal, on peut vraiment risquer la game sur un play pour revenir, voire passer devant. Oui. Bah c'est la différence, il y a un, win un vrai winning play dans les jeux de cartes. Quand t'es mal, tu vas faire un winning play, souvent un play qui est risqué. Et presque à l'inverse, même si c'est pas aussi euh, simple que ça, presque à l'inverse sur BG, quand t'es mal, en fait tu vas faire des plays ultra défensifs. Quand tu vas vouloir gagner un tour de plus, un tour de plus. Alors que sur Hearthstone, quand t'es mal, tu cherches pas à tenir un tour de plus. En général, tu cherches à faire le play qui peut te faire gagner et qui est très risqué. C'est vraiment, là... en fait, ouais, vraiment différent là-dessus. Encore une fois, c'est pas 100% non plus. Hein. C'est pas 100% de winning play risqué sur Hearthstone et 100% de winning... winning play défensif sur BG. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est ouais. la vraie différence entre les deux jeux. Et merci Béni du 74. Ah. Euh, le problème c'est que si on up. On perd le boost de ça. Après il y a un play non On peut tripler maintenant. En termes de mana on est mal dans tous les cas. Pas pouvoir hein. Et pour les deux petits loulous. ça Reste fort. Hein. La, la curve, elle est importante quand même. Montez. Montez, montez, montez. Euh... Merci Benny pour le soutien. Merci beaucoup. Il y a le, le truc de l'automatisme aussi. Ça, c'est important à comprendre. En fait, Battleground, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de stratégie, etc. Mais il y a quand même des grands concepts. Si on arrive à les comprendre, on passe vraiment un cap. Et... Le truc de l'automatisme, c'est que sur Hearthstone, l'automatisme fait gagner. C'est-à-dire que tu peux être fatigué, tu peux jouer en mode de, je regarde un film » et quand même avoir un bon win rate. Tout simplement parce que tu sais jouer tes decks. Tu as, as des automatismes avec tes decks. Sur Battleground, c'est l'inverse. Si tu joues par automatisme, tu perds, c'est certain. Il faut avoir de la théorie, il faut avoir des automatismes. Mais l'automatisme, il va te permettre de prendre des décisions plus rapidement. Le fait de prendre une décision plus rapidement va vous permettre d'avoir plus de temps pour réfléchir à d'autres situations. Vous voyez En gros, on réfléchit, on regarde ce qui se passe et on se dit, bon, le plan de jeu A, c'est celui-là. Ça, c'est mon meilleur plan de jeu théoriquement. Et en fait, on l'a calculé très vite. Donc, ça fait que derrière, bah, on a vachement le temps de dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux quand même Le problème, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de théorie, il réfléchirait à fond. Et à la fin, il, arrivera, il arriverait à trouver un seul gameplay. Alors que nous, on peut en trouver deux, trois. Voilà. Euh... Bah Là, par contre, j'ai peut-être envie de faire juste ça, ça et ça. Oh, la boule est cool à booster. jamais perdu. Ça, c'est cool aussi. En fait, j'ai envie de, de me remettre dans mon spot de... Vous voyez dans mon spot où j'ai toujours un mana flottant et en fait je peux reprendre la curve derrière parce que ça c'est 6 donc 6 plus 2 plus un flottant Puis bon après c'est différent quand t'es en 5 mais vous voyez Donc là on s'est recalé et finalement on achète quand même ça qui est une bonne carte Est-ce que le planning de stream est déjà connu Alors le planning de stream euh... non non il arrivera ce soir je pense cette semaine, je vais faire principalement du Marvel Snap, parce que bah déjà, il y a un gros patch qui arrive demain, normalement, sur Marvel Snap, avec des nerfs. Et puis, il y a, euh, j'ai un gros tournoi, un énorme tournoi ce week-end en Suisse. Et, euh, et justement, avec le patch, il va falloir pas mal s'entraîner. Donc, je pense que cette semaine, euh, il y aura principalement du Marvel Snap. En tout cas sur Twitch. Évidemment, sur YouTube, il y aura du, du BG et du Hearthstone tous les jours. 6 plus 2 plus 1 égale à 10, ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il va me rester un flottant dans tous les cas, tu vois. Non, un seul flottant, enfin un pour, euh... pour la cliente, ok. Le tournoi je le streamerai ce week-end bien sûr. On a un deuxième robuste. Ouais, j'aimerais bien récupérer une taverne 6, je crois. Avec mon pouvoir, hein, j'entends. Est-ce que ça, on le gèle Non. J'aimerais bien le. Ouais, les murlocs, ça va vraiment être, être casse-bonbon. Hein, parce que. Uran, c'est génial quand il n'y a pas murloc. Mais... Ouais, il faudrait. Euh... Je pensais au du au du là mais au dueliste là mais bon au duo dynamique plutôt euh, mais bon pas sûr je peux pas up au prochain tour enfin, ça a pas de sens faut faire le pouvoir tous les tours je sais pas ça franchement je crois que ça se garde l'éclaireur Dur à dire en vrai. Non. Le garder est pas choquant. Hein. En fait, il est pas mal avec eux quand même, mais bon. Oula. Et lui, il va se gaver là. <rire> on va gagner, mais il va se gaver. Enfin, euh, on va gagner ce combat, mais il va gagner la game lui. <rire> C'est mieux. Merci Grotaldo pour le soutien. Merci beaucoup Le problème c'est que j'ai pas la place ici Si je rajoute une créature Après je suis boardlock Oh mais bah attendez ah, Elle a mis bien là Non ah, c'est bon Ah bon lui il est un petit peu en mode Je gagne la partie Ça c'est pas mal Ah Boule pouvoir. J'ai envie de garder. Il faut garder la pièce au prochain tour. Ça va me coûter 9. Ouais, en termes de pièces, ça va être chaud quand même. Remarque, lui, il a rien pris. On va le virer au prochain tour. au ouais, prochain tour, j'aimerais faire ça. Ou alors je triple maintenant. Non. Pas les manas. Ça, lui, il esquive tout, n'empêche. Hein. C'est ouf. C'est téléguidé ou quoi ce pouvoir <rire> <rire> C'est pas possible ça Il y a un racisme anti-run, là Il est flagrant chez cette petite pieuvre En fait, j'aimerais bien tripler dans l'A6. C'est un peu le, le, le dilemme que j'ai. Bon, on a bien tapé, ça devrait être bon. Oh, on a très bien tapé. Euh... Ouais. Les pieuvres n'aiment pas les cochons. C'est bien connu. C'est rare quand même comme euh, rencontre. Enfin, c'est vrai. Hein. C'est rare qu'une pieuvre rencontre un cochon. Franchement. Si, sûrement. Hein. Il y a une île qui s'appelle la baie des cochons. Ou sur une île, t'as plein de petits cochons. Je sais pas où c'est. Pas loin de la Thaïlande, je crois. Non Bah peut-être que là, il y a peut-être déjà une pieuvre qui a rencontré un cochon, mais sinon... Euh... Après, j'ai le pouvoir. C'est hein. aux Bahamas, ok. En Amérique, ok. Pig Island, <rire> merci. Je <rire> sais pas, en vrai peut-être que je tripe dans la 5 hein. Voilà, on, franchement, on vendre ça, vendre ça. Non, j'ai envie de rentrer le pouvoir. Tant pis. Je pense que c'est ok juste de faire ça. Ah ça c'est pas mal Drexyborg, Cyborg. Irsuit aussi. Irsut. non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, j'aime bien ça. C'est vraiment rigolo comme partie Il y a une plage au camp naturiste du Cap d'Ag Qui s'appelle la baie des cochons Et ils s'entendent bien avec tout type de <rire> bon dieu. Moi au début je croyais que c'était un vrai truc Mais Je suis un peu un peu naïf je pense Non à gauche Je peux jamais la perdre Je ne jamais le perdre ce combat Charlaga, Nadino. Charlaga, euh, c'est rigolo, mais c'est tellement lent. C'est d'une, le... <rire> lenteur. Ouais, mais en même temps, ça combat tellement avec tout. C'est vrai. Hein. Ça combat avec tout. Hein. Ah, j'aime trop mon... j'aime trop mon board. Euh, franchement, il est génial ce board. Pas Une vanne véridique, les gens copulent sur la plage. Copulent sur la plage Mais c'est pas interdit ça. Même si... Après je connais pas le règlement des camps euh, naturistes. Mais T'as pas le droit non De copuler. Une zone réservée aux tarés du sexe. C'est marqué ça <rire> Interdit aux enfants. Non mais c'est marqué quoi c'est une zone réservée Pour les gens qui, qui veulent copuler. Interdit, oui, sauf sur ces... Wow. Ah, c'est interdit sauf sur ces 400 mètres de plage Mais c'est infâme. C'est infâme. J'ai des petits frissons de euh, de pas agréable. Ok. Ça, c'est vraiment monstrueux. Ah, hein. Murloc, on va se faire découper. Là, on va se faire découper, là. Mais notre board il est sublime. En vrai, on se fait découper, mais notre board il est sublime. J'ai l'impression que c'est plus toléré qu'autorisé. Enfin bref, parlons d'autre chose. Ouh, il n'y a pas de poison, ça fait du bien là. Euh, ouais, bon, il a, un gros bo il a un gros board quand même. Oh non Oh non Visez mieux En vrai, on est. De on est bon, je dirais pas qu'on est devant, mais on n'est pas derrière quoi. Ouais si on était presque devant, je suis sûr. Ça tient, ça tient. Elle est trop trop rigolote cette partie de jeu vidéo. Oh la même petite est pas mal hein. combien de races Bah BZF hein. 3 Ouais ça va en vrai. vraiment vraiment sympa cette partie hein. en vrai franchement elle est magnifique ma compo ça chatte un peu sur ce tour Bah j'ai rien fait j'ai juste récupéré une mounted enfin, si ça c'est chaté euh, je pense que tu chattes une game sur une hein. <rire> tu récupères toujours des cartes voilà, la Monteed, elle est intéressante, c'est sûr, mais j'ai l'impression d'avoir spécialement chaté Genre, je pense que l'early que j'ai eu, il est il est genre euh, bien. Donc, on peut dire que la chance, elle, elle a été plutôt de notre côté, mais je pense que j'ai plus eu de la chance dans mon early que dans la Monteed. Hein. Après, j'ai aussi bien joué. Hein. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit euh... « C'est infâme, il y a des matchs où les gens se mettent... » Autour en mode spectateur et applaudissent à la fin des actes. Ah non, mais je pensais que tu parlais des... de la game, moi. Arrêtez de parler de sexe tout le temps, là, sérieux. Vous vous non, je pensais que tu voulais dire que y il avait, y avait certaines games où les gens, juste, ils ont tout le temps leur carte et en fait, ils ont pas à jouer. Mais en fait, euh, ces joueurs-là, ils doivent quand même faire des choses pour pouvoir gagner. Vous voyez, c'est pas juste. Oula. C'est pas juste chater la game. Tu dois quand même avoir une stratégie. En fait, pour avoir une sortie violente, c'est pas juste la chance. Il faut que la chance tu la maîtrises entre guillemets. Vous avez un problème vous avec, le, le, avec la sexualité, j'ai l'impression. Vamos. Je pense que ça ira pas plus loin, mais notre compo elle est incroyable. On va le jouer. Je crois. pour lui aussi franchement euh, on a monté les, on a, on a, pour un tour 13 sans avoir de T6 entre guillemets de construction on a monté quelque chose de très intéressant aucun problème par les sexualités sur un live BG c'est tout à fait normal bah, sur un live de jeu vidéo je crois pas Franchement, non, je crois pas. Le problème, c'est que vous, vous en parlez euh, genre au premier degré, quoi. <rire> Encore, si tu fais une blague dessus. Bon. Ah, oh, attention, pourquoi il s'est déplacé le... il va se remettre. Hein. Allez, on y croit. Euh... Merde. Non, on value avec nos créas, let's go, le placement nous fait la win. Let's go, il y a peut-être un top 2 là Ah non, c'est chaud, ils sont en PV, ouais, 14 quand même. Hein. Let's go Pardon. On va se faire découper. <rire> Franchement, je vois, je vois pas ce que je peux chercher. Ça, peut-être. Le gars, il a 40. Il faut du poison. Faut qu'on trouve du poison. <rire> faut qu'on trouve du poison. Petit poison Piti piti piti Petit poison Non mais en vrai on a aucune chance. Mais on va la saisir. Petit poison Ouais, il nous faut une mantide à la place de ça. Même la booster, on sait jamais. Oui. pas mal, hein, 16-18. Ça suffira pas, je pense, mais. Ouais, on pouvait pas le battler, c'est impossible. Impossible! il ah, y a trop de stats. Même en vrai, avec double mounted, on le passe pas. Déjà, ça, c'est une mounted. Leroy c'est une mounted. Enfin, vous Allez, franchement le top 2, si on, me, si on dit au début que je vais faire top 2 dans un... Dans un et encore, ce qui est fou c'est qu'on n'a clairement pas le deuxième meilleur board. Hein. On a le troisième, j'allais dire quatrième, non. On a le troisième meilleur board. Mais en vrai, bah, les Murlocs ont perdu contre les, les LM. Mais normalement on perd contre Murlocs et contre LM bah, le scaling est aussi plus gros. Donc là on s'en sort super bien.